Dans cette période d'Euro 2016, peut-être êtes-vous du genre à vous installer dans votre canapé avec une pizza et de la bière Dans ce cas, cet épisode vous concerne. Peut-être préférez-vous fuir tout ce brouhaha sportif, mais il y a des chances pour que vous ayez déjà… mangé du pain dans votre vie Du coup cet épisode vous concerne aussi. Un des critères de définition d'un être vivant est sa capacité à récupérer de l'énergie dans son milieu et à s'en servir. Les cellules utilisent souvent le sucre comme source d'énergie via plein de réactions chimiques compliquées dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. L'idée globale, c'est que pour récupérer cette énergie, les cellules ont besoin de composés qui doivent être régénérés en permanence. S'ils viennent à manquer, la production d'énergie s'arrête et la cellule meurt. Généralement, cette régénération passe par un processus qu'on appelle la respiration cellulaire et qui consomme de l'oxygène. En gros, c'est pour ça qu'on a besoin de respirer. Mais certains organismes sont tout à fait capables de s'en passer, notamment grâce à un autre processus dont vous avez sans doute déjà entendu parler, la fermentation. Il existe deux types de fermentation principaux, nommés en fonction des molécules qu'ils produisent. La fermentation lactique aboutit à la production d'acide lactique, et la fermentation alcoolique à la production d'éthanol et de CO2 Ces deux types de fermentation n'ont pas le même mécanisme et dépendent de la présence de gènes différents Ils ne sont donc pas effectués par les mêmes organismes mais ils permettent tous deux de recycler les composés dont les cellules ont besoin pour récupérer de l'énergie Il y a d'autres types de fermentation mais ils sont plus rares La fermentation lactique est très utilisée dans l'industrie laitière Différentes bactéries soigneusement choisies sont ajoutées au lait pour en faire du fromage ou du yaourt c'est aussi cette fermentation qui permet de transformer le chou en choucroute. Un des exemples typiques de l'utilisation de la fermentation alcoolique, c'est celui de la bière. De l'eau, du houblon pour le goût, de l'orge germée et des levures pour le faire fermenter, voilà la base de la bière. C'est à la fermentation alcoolique qu'effectuent ces levures qu'on doit à la fois l'alcool et les bulles. La fermentation est à l'origine de toutes nos boissons alcoolisées. Mais elles ne contiennent pas toutes des bulles car il suffit de les laisser au contact de l'air pour que le CO2 dégaze, c'est-à-dire sorte du liquide pour passer dans l'air. De plus, l'éthanol est un poison pour les levures. Quand il atteint une concentration trop importante, entre 10 et 25 degrés selon les souches de levure, elle meurent et la fermentation s'arrête. C'est ce qui explique que les vins aient à peu près tous le même degré d'alcool. Les boissons alcoolisées plus fortes nécessitent une étape supplémentaire de distillation. Incroyable mais vrai Il existe aussi des situations où on utilise la fermentation alcoolique pour autre chose que pour produire de l'alcool. Dans ces cas-là, c'est la production de CO2 qui est recherchée, pour faire lever une pâte à pain, pizza ou gâteau par exemple. De l'alcool est également fabriqué mais il s'évapore à la cuisson et il n'en reste plus dans le produit final. Les levures sont des champignons unicellulaires. Vous avez sans doute déjà remarqué qu'on peut trouver deux types de levures dans le commerce la levure chimique et la levure de boulanger. Cette dernière contient des vraies levures, capables de faire de la fermentation alcoolique qui fait gonfler la pâte. Quand on l'utilise, il faut laisser reposer la pâte avant le cuisson, car la chaleur tue les levures. En revanche, il n'y a pas de vraies levure dans la levure chimique. Avec elle, inutile d'attendre hors du four, c'est la température qui déclenche une réaction chimique qui fait gonfler la pâte. Les fermentations permettent également la production de vinaigre ou de biocarburant, et elles sont utilisées dans la préparation de la teinture indigo. Tout ça paraît à peu près clair pour les biologistes d'aujourd'hui, mais l'homme fait fermenter des boissons depuis plus de 9000 ans. Et autant vous dire qu'à l'époque, on ne comprenait pas grand-chose à la biochimie. Les mécanismes des fermentations ont fait l'objet d'un immense débat au XIXe siècle. Le rôle des micro-organismes dans les fermentations lactiques et alcooliques a finalement été démontré par un certain Louis Pasteur mais l'identité des micro-organismes en question n'était toujours pas claire. Aujourd'hui, on sait que la plupart des organismes capables de réaliser des fermentations sont des unicellulaires. Mais vous aussi, vous savez faire de la fermentation À commencer par vos cellules musculaires qui sont capables de faire de la fermentation quand elles manquent d'oxygène au cours d'un exercice physique intense. C'est même pour limiter ce manque d'oxygène qu'on se met à respirer plus fort. Mais également vos globules rouges, ces cellules dépendent de la fermentation pour produire leur énergie car elles ne possèdent pas les outils moléculaires permettant d'utiliser l'oxygène. Et ça tombe plutôt bien, car elles sont censées transporter l'oxygène dans notre sang pour qu'il atteigne toutes les cellules de notre corps. Pas l'utiliser en route. Bon, ça s'arrête à ces deux types de cellules, et en plus, on ne sait faire que de la fermentation lactique. Pas d'éthanol en vue. Bref, que vous soyez plutôt bière pizza ou fromage vin rouge, vous pouvez remercier les micro-organismes qui fermentent pour vous. D'après les commentaires laissés sur la dernière vidéo, certains d'entre vous regardent effectivement la séquence de fin. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu un truc intéressant à dire. Les 23 et 24 juillet, je serai à la rencontre des abonnés de Nota Bene qui est organisée à la forteresse de Montbazon. Si vous avez prévu d'y aller, n'hésitez pas à me tenir au courant, ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des questions, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et pensez à vous abonner à Biologie Tout Compris si la chaîne vous intéresse. À la prochaine